Pour les entreprises aujourd'hui, être sur les réseaux sociaux, ce n'est plus un choix, c'est une obligation. Quand on voit que 3,96 milliards de personnes, soit 51% de la population mondiale, sont présents sur les réseaux sociaux, on ne se pose plus la question, il faut y être. Voici quelques raisons supplémentaires d'être présent sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps, c'est que c'est un moyen simple et pas cher pour une entreprise de développer sa, sa visibilité et de l'amplifier. Effectivement, pour une entreprise, pour obtenir des prospects ou développer son portefeuille client, avoir une bonne visibilité, c'est primordial. Pour continuer, c'est que ça permet également de faire de la publicité à moindre coût. Euh, quand on voit qu'il y a quelques années, faire de la publicité, ça rentrait vraiment dans le budget d'une entreprise et ça prenait une place importante parce que ça coûtait, euh, ça coûtait relativement cher, alors euh, d'aujourd'hui, on peut facilement faire de la, de la publicité à moindre coût, voire même gratuitement. Ça permet également de recruter. Effectivement, on peut voir que euh, plusieurs réseaux sociaux ont développé leur application pour vous permettre de faire des campagnes de recrutement. Il faut savoir aussi que les gens, à l'heure d'aujourd'hui, vont dans un premier temps, lorsqu'ils sont en recherche d'un nouveau travail, vont postuler à des offres d'emploi sur les réseaux sociaux. Pour continuer, ça permet également de développer son image de marque et sa e-réputation. Pour une entreprise qui veut prospérer, c'est primordial d'avoir une bonne image de marque et une bonne e-réputation. C'est important également de savoir la contrôler. Les réseaux sociaux vous permettent de pouvoir avoir ce contrôle sur euh, cette image, de marquer cette irréputation. E et pour terminer, ça permet d'amplifier ce référencement naturel. Donc voilà, euh, être présent sur les réseaux sociaux, en fait, c'est une évidence. Il faut vraiment euh, sauter le pas pour les entreprises qui ne l'ont pas encore fait. Et il faut savoir que chez Patrimoine RH, on vous propose une formation avec deux modules de 4 heures qui vont vous permettre de devenir un expert des réseaux sociaux et développer euh, les 5 points dont je viens de mentionner, c'est-à-dire que ça va vous permettre d'augmenter votre visibilité, ça va vous permettre de faire de la publicité à moindre coût, de recruter, euh, de développer votre image de marque et votre e-réputation. Et pour terminer, ça va vous permettre d'amplifier votre référencement naturel. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour vous inscrire à nos prochaines sessions.